Bonjour à tous, c'est Franck de Crélinium, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, la suite du bébé, c'est la réalisation de la presse frontale et de l'homme mort du Denman sur le plan de Guido N. Donc vous pouvez retrouver ces plans. C'est l'heure du réveil de la sieste, désolé. Vous pouvez retrouver les plans de cet établi sur le site de Fine Tools le lien sera dans la description de la vidéo comme ça tout le monde pourra le télécharger et c'est gratuit. Pour réaliser cette presse frontale je vais utiliser deux morceaux de cipo pour avoir une épaisseur totale de 70 mm donc je vais devoir raboter, coller, re-raboter, enfin, dégauchir, coller, enfin, etc. vous avez compris le topo. Ensuite pour l'homme mort ou le dead man c'est pareil du cipo une épaisseur de 45 mm qui va venir se mettre sur une pièce taillée en triangle et dans la rainure que j'ai réalisée dans une des dernières, avant-dernières vidéos, je ne sais plus. Ça va coulisser dedans. Théoriquement, ça devrait bien coulisser s'il n'y a pas de problème, si je ne me suis pas planté. Allez, c'est parti mon kiki, place à la rabot d'ego. Là, pour l'instant je ne vais pas plus loin mes deux morceaux qui vont servir à réaliser ma presse frontale sont dégauchis seulement sur euh, cette partie là donc je vais les coller entre eux je fais gaffe à bien respecter le fil du bois pour avoir une espèce de symétrie et pas que le bois travaille dans tous les sens une fois que ça sera sec euh, ensuite euh, comme le temps que ça sèche j'ai un petit peu de temps, mine de rien, je vais réaliser le Denman. Vu la force de serrage qu'il y a euh, sur ces deux petites pièces de bois, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de serre-joint. Euh, on passe au Denman à l'homme mort ou à la servante il y a peut-être d'autres noms, hein. si vous les connaissez vous pouvez me les marquer dans les commentaires de la vidéo ça peut être toujours instructif pour tout le monde la pièce de bois qui va servir pour l'homme mort, le denman ou la servante est mise à épaisseur il reste juste la coupe de longueur à faire je vais d'abord réaliser la partie en taille du bas c'est une, une entaille en, en V mais inversée, Alors, je ne sais pas comment on peut dire. Euh, J'en ai jamais trouvé cette façon à faire glisser la pièce de bois sur un espèce de rail en bois. C'est euh, pas très compliqué en soi mais le plus dur ça va être de trouver la technique pour le réaliser. Alors Soit à la main, soit à la machine outil, soit à la défonceuse, enfin je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir euh, et comme on dit, la nuit porte conseil. Il ne fait pas encore nuit mais ça ne va pas tarder. de rainure en V, je sais pas comment on peut dire, rainure en V ouais, peut-être, euh, je vais m'aider de la scie circulaire, alors j'ai enlevé le couteau diviseur, attention aux doigts, euh, ne pas tenir sa pièce sur le bas, hein on est d'accord, euh, vous la tenez comme ça, le plus loin possible de la lame, ça pourrait être un petit peu embêtant de perdre ses doigts, surtout avant de manger. Soin. voilà il est parti chaton, dis-moi dans la caméra. Oh, yo, yo, yo. Oh. dernier, ça en fait quelques-uns, je peux vous dire que ça fait les bras, et puis... Euh... Alors maintenant que cette rainure est faite, que les trous sont réalisés, il va me rester, comme je vous le disais, à réaliser l'espèce de tenon ici, mais avant de commencer le tenon, je vais réaliser la coulisse du bas en V, celle qui va accueillir la rainure en V. Bon alors, trois possibilités s'offrent à moi la scie circulaire en inclinant la lame à 45 degrés, le rabot à main forcément ou encore la toupie avec un outil qui se règle de 0 à 45 degrés donc j'hésite je me suis fait une petite pièce euh, en rab au cas où donc j'ai bien envie de tester l'outil à 45 degrés sur la toupie. Voilà le fameux outil qui va bien et qui se règle à plus 45 moins 45 avec ce genre d'outil là, sur ce genre de truc là, c'est que je vais devoir travailler avec euh, la coupe au dessus donc ça m'embête un peu, c'est pas très sécur. avec les guides et les gabarits qui vont bien, normalement il n'y a pas de problème mais on n'est jamais trop prudent, on n'est pas à l'abri d'une boulette donc méfiez vous quand vous utilisez ce genre d'outil parce que mine de rien ça brasse du vent plus que moi au boulot je peux vous le garantir euh, bon je me suis fait un petit montage d'usinage avec euh, en sécurité la presse qui vient euh, sur le chariot et deux aimants euh, je sais plus comment ça s'appelle ça marche super bien ça résiste à plus de 70 kg euh, à l'arrachement donc c'est pas prêt de bouger c'est pris sur la table en fonte de la toupie et de la scie et maintenant euh, en plus je me suis fait des presseurs ça force légèrement sur celui-là, c'est à l'entrée c'est normal mais je préfère que ça force un peu plus à la sortie hop, et voilà voilà, ça va dedans je vais peaufiner tout doucement, euh, dixième, il y a un petit dixième encore à récupérer je ne filme pas ça sert à rien, vous avez compris le principe, toujours travailler en sécurité, j'ai fait ce que je pouvais au niveau sécurité, je pense avoir fait le maximum, euh, pour ce genre de pièce c'est un peu délicat, peut-être qu'il y a une autre façon de faire, si vous la connaissez, n'hésitez pas à me la faire savoir, on apprend de ses erreurs, donc peut-être que j'ai commis des erreurs, je serai pas. à vous de me le dire, bon, c'est le moment de... C'est l'heure de vérité. Ah bah, oui, bah, bah, la, la vérité, elle n'est pas bonne là. Bon, alors, bah, c'est pas grave. Propre euh, forcément, bah, vous voyez pas bien vous, mais bon, moi je le vois quoi. C'est euh, bah, vous pouvez me faire confiance après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Je saute du coq à l'âne, je vais passer sur la presse frontale car j'ai fait une petite boulette. Vous inquiétez pas, je vais vous la montrer. Je ne vous cache rien sur cet établi. C'est un festival de conneries, c'est un truc incroyable. Ouais, ouais, je sais, mais au final, j'arrive à sortir à peu près les couilles propres. Euh, bien d'être, enfin, vous avez compris. Désolé pour le les gros mot, il y en a certains que ça offusque. Donc, yeah. dégauchissage, dégauchissage de cette petite pièce de bois. J'ai pris euh, un petit peu les devants, j'ai tracé, je vais usiner la partie qui va recevoir, euh, il est où Donc du coup, l'autre partie qui va recevoir le crisscross, ça fait mal. Mmh. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein. Ça bouge comme ça. C'est fixé par euh, deux vis à l'intérieur avec un filetage. Donc euh, théoriquement, ça devrait pas bouger. A l'aide du plan, je centre cette pièce là, celle qui va accueillir la vis, ça va être la butée sur la presse frontale, donc j'ai une cote définie, il suffit de la reporter sur le morceau de bois, donc ce que j'avais fait au préalable, bien évidemment, donc je contrôle voir si ça correspond, c'est parfait, donc j'ai, et voilà, il me reste à percer au diamètre de ces petites vis là, enfin moins parce que je dois tarauder un petit peu donc euh, ben c'est parti, on va faire ça tranquillou, il n'y a pas de stress ici, là c'est centré, je suis parfait euh, pour la petite histoire sur la mèche forstner, j'ai commencé d'un côté, j'ai fini de l'autre si vos traçages sont bons, vous tomberez forcément sur vos pattes Hop, il est dedans. Donc, ben, bah, en avant, hein. Tac Alors rien qu'avec le poids du crisscross, donc c'est de la fonte, hein, enfin, c'est de la fonte, c'est du métal, quoi, donc c'est hyper lourd. Et le poids de la presse frontale, ça y va tout seul. Alors je vous explique pas le malaise quand il va avoir la presse, la vis, pardon, ça va envoyer du steak, ça va envoyer du bois d'ailleurs. faut mettre ses doigts comme j'ai fait la dernière fois par contre ça c'est encore autre chose bon alors euh, moi ça me plaît toi je sais pas mais moi ça me plaît donc on va on fait quoi on continue mon oh je sais pas j'hésite hein. mettre euh, cette petite pièce en place alors euh, dans un... ah, je la mets dans un sens je dévisse et je revisserai ensuite dans l'autre sens vous allez comprendre pourquoi parce qu'en fait cette pièce là cette espèce de rondelle doit être dans l'autre sens sur le plan c'est comme ça je sais pas pourquoi alors qu'elle rentre parfaitement dans le trou de 38 mm c'est un peu alors je sais pas pourquoi alors je vais respecter le truc je vais la mettre dans l'autre sens mais si un jour ça vient à merdouiller, bah, peut-être que je la passerai dans l'autre sens en tout état de cause la vis de la presse doit être parfaitement perpendiculaire par rapport à ce pied là si elle n'est pas perpendiculaire ça va être la même merde ça risque de grogner dans tous les sens ça risque de forcer et là ça force pas et du premier coup alors je sais pas ce qui s'est passé euh, peut-être que mon karma il est bon en ce moment hein? je sais pas voilà allez c'est parti Place. du coup ben je sais pas si je vais repartourner le truc alors peut-être que c'est une histoire de longueur de vis pour avoir plus ou moins de longueur de serrage je sais pas euh, bien que là j'en récupère forcément parce que je décale mon pas de vis mais je crois que je vais le laisser comme ça ouais, ouais, ouais. peut-être que si vous avez déjà monté ce genre de presse là si vous savez pourquoi ça l'épaulement doit être dans l'autre sens je vais bien le savoir Seb si tu me regardes ou euh, Brice de LVP bois si tu me regardes Peut-être que tu pourras me dire, je sais pas, merci. Donc là, je commence à préparer la taille euh, supérieure de ma presse pour l'avoir d'une telle longueur. Donc, pour qu'elle arrive à peu près légèrement en dessous du plateau d'établi. Je vais couper ça. Euh, je ne vais pas me prendre la tête, je vais le faire à la circulaire. Je reprendrai au rabot à recaler histoire d'avoir une surface tip-top. Il ne faut pas que j'oublie qu'ici, je vais devoir faire un... Une sorte d'onglet, un, un espèce de gros chanfrein sur euh, la largeur du, de la pièce. Euh, C'est juste pour l'esthétisme, je pense, parce qu'il n'y a pas grand vraiment besoin d'avoir un truc euh, en biais. Alors, je me suis fait un petit gabarit pour avoir euh, une courbe sur la presse assez jolie donc je dis assez jolie, c'est à mon goût, hein. c'est peut-être pas le vôtre il y en a certains qui auraient préféré un truc carré, bien mastoc moi je préfère un petit peu les courbes arrondies, un peu comme les courbes d'une femme je trouve ça vachement plus cool peut-être que ce soir j'aurais été une chance donc pour ce faire, je me suis aidé d'une règle souple je sais pas si vous connaissez, je pense que oui euh, je ne sais même pas qui c'est qui fabrique ça ficheur je crois un truc comme ça enfin je ne sais plus fiche, fiche comme les mèches euh, c'est bien pratique vous tracez sur un contreplaqué vous... enfin, les distances que vous avez sur votre pièce de bois et la courbe que vous voulez lui donner vous la faites en pliant plus ou moins ce truc en espèce de gros caoutchouc c'est dur comme un coup de trick euh, mais euh, ça marche super bien bon vous m'excuserez mais euh j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai coupé les parties qui étaient en trop en excédent sur la presse à la scie à ruban, donc maintenant je vais passer ce petit bout de bois au rouleau calibreur sur la toupie de façon à avoir la courbe de mon gabarit précédemment présenté euh, juste avant euh, <rire> sur la vidéo, euh, donc théoriquement, le bouffe tout, euh, ça bouffe, euh, vous pouvez y aller, vous pouvez couper les morceaux de bois sans problème avec ça, mais attention, mine de rien, ça tourne à 10 000 tours minutes, euh, à gif au petit doigt quand même. Donc euh, sur votre gabarit, on met des petits trucs euh, comme ça, on met des, des poignées pour mettre les mains le plus loin possible de l'outil. On ne sait jamais, on n'est jamais assez prudent, C'est ça c'est votre vie, hein. donc c'est parti, allez là je vais pas aller plus loin et euh, en fait c'est juste le temps de trouver une solution technique pour réaliser ce chanfrein sur toute la longueur en ayant un départ en 40 40 qui arrive à peu près jusqu'ici et qu'il finisse par mourir tout doucement je ne vois qu'une seule façon de le faire pour ici c'est à la scie circulaire c'est pas un problème mais la façon de venir le faire mourir en bas tout doucement jusqu'à zéro ça me pose un peu plus de problème donc la seule solution que je vois à mes yeux, c'est le travail à la main. Donc, là, je n'ai pas envie de me foirer, donc je vais réfléchir à la façon la plus efficace de le faire. Alors, ça ne sera peut-être pas tout de suite, ça sera peut-être dans plusieurs mois, mais en tout état de cause, pour l'instant, ça reste comme ça. Donc, je remonte euh, l'équipement. Je fais une petite euh, enfin, je fais une petite finition, je remonte l'équipement, et puis, euh, ça sera déjà pas mal. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à un certain parc maître dans certaines régions là, en France hein C'est peut-être moi qui me fais une idée, mais finalement je ne sais peut-être pas si beau que ça Parce que le dessous il est en dessous, qui doit pas être parfait quand même. Hein. Je suis en train de préciser. remonté la presse sans le filmer, vous m'en voudrez pas de toute façon vous avez à peu près vu comment ça se passait c'est pas dur là je vais mettre la goupille qui va permettre de tenir l'axe sur la manivelle au cas où j'ai besoin de démonter ça se chasse assez facilement avec un chasse clou oh voilà j'ai réussi à le dire sans problème donc et ben hop c'est un truc de ma boule, alors euh, la servante coulissante, le Delman ou encore euh, l'homme mort euh, sur tous les plans que j'ai pu voir, elle se défait de, leur, euh, de son emplacement, alors moi personnellement j'ai pas envie, euh, tout simplement parce que si je la mets quelque part, jusque de la perdre ou elle va partir je sais pas trop où, donc j'ai décidé de la laisser à demeure sans être démontable sur l'établi, alors euh, si j'ai besoin de prendre un truc ou sous l'établi, je fais coulisser, merde, je fais coulisser le ou la servante enfin bref le mot qui va bien, euh, de droite à gauche, ça c'est pas un problème, ça me pose aucun souci, et auquel cas si j'ai besoin de mettre quelque chose de plus volumineux, et ben bah, c'est simple, je le retourne, je passe de l'autre côté, et je récupère la marchandise, ou la caisse à outils qui risque de venir dedans, de l'autre côté, ça sera quand même vachement plus simple, et de le laisser trader dans le fond de l'établi, bah, au final, tu, après tu t'en sers pas, donc, je préfère le laisser à demeure. Au moins, je sais qu'il est là. Et euh, il sert, au moins, il servira, quoi. Donc, ben... Ça, plus ça, plus ça. Là, pour moi, je suis refait. Voilà, c'était la fin de cette petite vidéo. Euh, sur la réalisation de la presse et la réalisation de la servante coulissante donc ça fonctionne parfaitement quelques petits points améliorés alors bien évidemment il y, a, il y en a toujours, le petit gris, je ne sais pas ce que c'est je vais regarder un petit peu sur le net ce que je trouve il va falloir que je colle les morceaux de cuir qui vont venir ici de façon à ce que ça ne marque pas les caisses de bois comme je vous le disais je vais réfléchir à faire un chanfrein euh, sur toute la partie euh, extérieur de la presse, je sais pas encore comment je vais me dérouiller, mais je peux vous dire que je vais me casser la tête. Ensuite, le Denman bah lui, euh, y a rien de spécial. J'ai fait une toute petite boulette. En fait, j'ai fait un rajout de bois. Euh, C'était pas bien méchant. J'ai, j'avais un millimètre de jeu. Donc ça dépassait, euh, ça dépassait sur l'avant. Donc j'ai dû usiner sur la, sur euh, je vais sur l'avant et ramener la matière sur l'arrière. donc, un... donc J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu et éventuellement vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un très très bon dimanche. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne.